Aujourd'hui, je voudrais faire mon pain magique qui a été complètement euh, revisité. Revisité parce que euh, dans ma recette, j'aime souvent mettre un petit peu de farine d'amande, un petit peu de, de, de poudre de protéines. Euh, la recette originale, c'est juste avec la, pro la protéine de blanc d'œuf. Mais moi, j'aime aussi ajouter le whey protéine. Donc euh, ici, j'ai mon mélange. De, de farine et j'ai ajouté aussi la poudre de silium donc euh, c'est ça et aujourd'hui je voudrais faire euh, avec euh, enfin style pain aux raisins les raisins ce n'est pas keto friendly du tout ce n'est pas keto friendly mais si on en prend un petit peu ça va pas être tuant donc c'est pour ça que je garde donc euh, Enfin, c'est pour ça que je vais faire cette petite expérimentation avec juste un petit peu de raisin. Donc, sur chaque tranche, on en aura un petit peu. Donc, euh, voilà. J'ai donc le blanc d'œuf et je vais ajouter la crème de tarte. Je vais ajouter aussi la lulose. Avant, je mettais beaucoup d'allulose, mais maintenant je vois qu'on n'en a vraiment pas besoin, à moins qu'on veut que, le, que ça soit tout euh, sucré. Mais euh, je veux pas que mon pain soit sucré, donc je vais mettre juste euh, un peu plus d'un huitième d'allulose. Et on va mettre aussi du sel. J'utilise le sel rose. Je mesure pas en tant que tel dans ben, un huitième ou euh, je mets pas tellement de sel, Mais ça peut faire un quart. Donc on va donc euh, battre. On va diminuer euh, la vitesse et on va mélanger avec les farines. c'est que il bien a merdida Dans le raisin, j'ai mis un peu de rhum pour le parfum. Parce que je voulais un petit peu de parfum de rhum. Donc, je vais verser, je vais donc mettre dans le moule euh, beurré. Et je vais cuire pendant environ 30 minutes, 25-30 minutes à 325 degrés Fahrenheit. Je vais surveiller. Donc voilà le pain que j'ai mis dans le moule. On va le mettre au four. Voici le produit final. On voit que le pain est quand même assez haut. Et il n'a pas une forme bizarre comme euh, quand on ne met que euh, la poudre la poudre de, de protéines de blanc d'œuf. Donc, euh, ça a quand même une forme euh, une forme uniforme. Moi, à côté, j'ai une commande de beignet que j'ai fait. Ça, c'est pas keto. <rire> Mais les gens aiment ça beaucoup. Donc, euh, voilà. Alors, on va découper. Et on va voir l'intérieur, comment ça se présente. Alors, voilà le pain découpé. Donc, j'ai coupé en 12 parts parce que le pain, il est bien ferme. Et on peut voir la texture. C'est absolument euh, fabuleux. C'est vraiment comme du pain régulier. Donc, ici, on peut voir quelques grains de raisin qui sont là. Donc, comme je disais, le raisin, c'est n'est pas keto. Mais si on en prend juste un, deux, comme ça, sur une tranche, ça va vraiment, vraiment pas faire du mal. Au contraire, on va pouvoir profiter du goût. Donc, ici, sur cette tranche, il y a un petit peu plus. Donc, voilà. Du pain au raisin. Voilà. Yami you. <laughs>